Bien et eh bien bonjour à tous. Ce nouveau live des couleurs rouges. Voilà donc aujourd'hui euh, je vais vous entretenir d'un sujet qui me paraît important, qui va permettre de, de, de démarrer un débat sur euh, la façon dont les médias peuvent servir la démocratie. Alors le débat bien sûr euh, doit être constructif, mais bon, comme je l'ai dit la dernière fois, fait, je ne fais plus de politiquement correct, donc on va lire les choses telles qu'elles sont. Donc pour lancer ce sujet, je pense que vous avez tous vu que les médias en général, et la télévision en particulier, connus mmh. beaucoup sur les Gilets jaunes, et notamment récemment mmh. sur ce qui reste. Euh, on a vu depuis le début que même si c'est un mouvement qui est fort respectable, ça reste malgré tout un mouvement relativement minoritaire, quoi qu'on le dise. Et ça pose un souci euh, d'occupation de la place médiatique dans le, dans le paysage français. Et ça pose d'autres soucis d'équilibrage de, des euh, opinions. En préambule, on peut dire quand même que depuis déjà longtemps, euh, les médias euh, s'intéressent essentiellement aux négatifs, aux catastrophe, choses scandaleuse, donc très négatif en majorité, et puis aux sensationnels, qui sortent un peu de l'ordinaire, qui, euh, qui font vendre, qui font, qui font impression. Pourquoi pas? Je dire. Euh, pas gênant, sauf que effectivement, dans ce cas qui nous intéresse, c'est le cas des Gilets jaunes. Euh, L'aspect euh, sensationnel et négatif était largement exagéré. Et euh, je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, je crois que euh, les médias en général, le réseau social, qui est un autre, un autre média d'ailleurs, moins, moins structuré peut-être, mais c'est un genre de média aussi, et euh, donc la télévision ont été des facteurs aggravants. Euh, de, du mouvement des Gilets jaunes, aggravant dans le sens où on va dans une direction qui n'est pas maîtrisée et on va dans la direction surtout du plus sensationnel et du plus négatif. Alors une fois qu'on a dit ça, euh, qu'est-ce qu'on peut faire En fait, c'est ça le, le débat d'aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on peut faire Les, euh, Fabien a lancé une discussion sur le fait de, de savoir qui est-ce qui reste dans Gilets jaunes. Je ne sais, sais pas vous, mais sur les trois derniers jours, quatre derniers jours, on a vu un certain nombre de reportages où je me dis, mais c'est n'est pas possible. Quoi. alors Dans le sens sur les médias qui cherchent du sensationnel et du négatif vont interviewer des gens, je ne mets pas ça sur le dos des Gilets jaunes en général, mais des gens en particulier, plutôt radicaux, plutôt déstructurés, notamment dans leurs revendications, on a tous vu les listes de revendications qui sont euh, changent tout le temps, mais, euh, qui sont assez délivantes mais surtout, en plus, euh, j'ai vu ça récemment, donc des, des, des choses carrément haineuses. Euh, bah, ça pose problème, parce qu'effectivement, jusqu'à présent, euh, toutes les démocraties euh, occidentales à juste titre d'ailleurs, hein, défendre la liberté de la presse. La presse doit faire ce qu'elle veut, parce que l'immusader la presse, c'est empêcher les opinions. On est bien d'accord là-dessus. Mais, c'est le thème que je voulais lancer, c'est que jusqu'à quel point euh, Il y a eu, je crois que c'était pendant le 11 septembre 2001, il y a, il y a eu euh, un genre de censure faite par les, les Américains, même les médias, sur les images du 11 septembre, parce que il voulait pas non plus déclencher une panique incroyable et il voulait essayer de, de, de modérer un petit peu les choses en attendant qu'il y ait une vraie réaction du pays. C'est assez étonnant comme, comme chose. On l'a vu à plusieurs reprises, des choses comme ça. Mais apparemment, là, la modération, moi je vois pas. Euh, et encore une fois, le, le, le, le fait de couvrir, alors, sans faire d'amalgame entre le terrorisme et les Gilets jaunes, c'est pas mon propos. Enfin, je voulais expliquer qu'effectivement, quelquefois je trouve qu'on donne trop de place médiatiste aussi au terrorisme. Parce que c'est ce qu'ils cherchent. Et donc, effectivement, on leur donne d'une certaine façon raison, en, en parlant beaucoup de choses, en expliquant par le menu comment on organise un inventaire. Je trouve ça pas normal. Il doit y avoir une certaine modération. Par rapport aux gens, je reviens à ce que je disais à l'instant. Euh, il semble, depuis le début, quasiment d'ailleurs, que la majorité des vieux des médias se tourne vers le sensationnel. Et donc pas forcément vers la majorité des gens qui représentent une opinion, même celle des Gilets jaunes d'ailleurs. Ils étaient 270, ni, je crois au départ, là, maintenant ils sont peut-être plus d'un million. Mais <coughs> on n'en a pas vraiment entendu. Et d'ailleurs, ce n'est pas structuré, donc on ne peut pas laisser entendre. Vraiment... Alors il y a une autre chose que je voulais dire par rapport à ça, c'est que euh, en discutant avec les autres euh, membres du, du groupe, <coughs> On est arrivé à la conclusion qu'aujourd'hui, ceux qui restent, euh, on ne va pas essayer de les convaincre, ça ne sert à rien. Au début, on avait essayé, mais on voit bien que ça pose un certain nombre de difficultés. C'est moi qu'on puisse dire. Et euh, comment. Euh, là, oui, dialoguer ou éventuellement, plutôt avec des gens modérés, heureusement, c'est possible, euh, mais dialoguer avec ceux qui restent et qui, qui s'accrochent à, à ces, ces, ces actions complètement délirantes. Euh, franchement, je pense que ça ne sert à rien. Donc, l'objectif de notre communication est plutôt d'informer sur des choses réelles, euh, d'informer, de faire comprendre des choses réelles, positives ou neutres, négatives éventuellement, mais je veux dire, d'une opinion un peu équilibrée euh, pour faire un peu le pendant de effectivement, cette opinion qui est, je pense, un peu déséquilibrée. Euh, donc, euh, Fabien a suggéré de faire une plainte au CSA. Pas idiot c'est effectivement le CSA c'est les régulateurs des temps de parole à partir du moment où il y a un moment un, pardon, un mouvement politique qui s'exprime alors on dit c'est pas politique c'est dirigé par personne c'est magnifique excuse pour en fait y n'importe quoi n'importe où mais à un moment donné ça devient politique il y a des revendications politiques il est effectivement pas normal que euh, ce mouvement trouve une place médiatique énorme alors qu'il n'y ait pas le droit de réponse ou au moins le droit d'équilibrage d'un autre mouvement comme par exemple au hasard le nôtre. Mais ça pourrait être autre chose aussi. Euh, donc voilà, donc effectivement, par rapport aux médias, <coughs> il y a quelque chose qui, clairement qui ne va pas, euh, qui n'est pas euh, piloté correctement. Et je crois que la meilleure réponse à ça, je vous donne mon opinion, c'est <coughs> euh, de communiquer nous, enfin nous en général, ou de faire communiquer sur des opinions alternative, je veux dire des opinions, des jugements, pas d'insultes, on n'est pas là pour s'insulter, mais, <cười> mais on est là pour faire entendre une opinion alternative. Une opinion qui peut être contradictoire quand même, hein, je veux dire, d'accord, mais voilà, dans le respect des autres, mais une certaine opinion. Et ça, je pense que c'est très important. Et je voudrais bien aussi avoir votre opinion là-dessus euh, dans le débat. C'est euh, comment on peut euh, parler un peu plus fort. Alors, effectivement on pourrait se dire euh, le four à la rouge on va faire des événements aussi on va faire du buzz euh, bah, c'est à discuter mais je pense qu'il faut faire attention de ne pas faire forcément ce qu'on reproche justement aux euh, jaune c'est à dire de, de faire du buzz et du sensationnel et on sait très bien euh, je l'ai déjà dit tout à l'heure qu'il n'y a pas de mythe et qu'après euh, filmer, hein, filmer un péage qui flambe c'est super donc on va faire cramer un péage comme ça qu'il y a des gens qui euh, je pense euh, prendre d'autres euh, analogie, mais je veux dire, il y, a, il y a des gens qui se filment en train de se faire brouiller eux-mêmes, pour faire le buzz, ils sont contents, mais après ils sont morts. C'est un petit peu la même histoire. On fait quelque chose, et puis après, ben, on s'aperçoit que ce pas terrible. Euh, je regarde quand même quelques commentaires. Oui, sans les médias, le mouvement n'aurait pas commencé. Ce serait une simple pétition sur Facebook, c'est tout à fait exact. Euh, ça a été relayé, et ça a été beaucoup trop relayé. Euh, sans se poser la question, je pense que donc, les médias ont... Une responsabilité là-dedans, sans se poser la question, qu'est-ce que ça va donner si on relaye ce truc-là qui n'est pas structuré, qui, est, euh, qui part dans tous les sens, etc. Et sans se poser la question de, de la récupération par des par extrêmes. Euh... Oui, on parlant de communiquer, dans, dans la suggestion qu'on vous a à faire, c'est de, de nous de communiquer, comme maintenant, euh, sur euh, des éléments positifs. Euh, de la démocratie française, parce qu'il y en a, euh, c'est pas, pas un monde idéal, il y a plein de, plein de soucis, certes, mais euh, c'est quand même bien qu'il faut regarder un petit peu l'autre aspect de la question. Je donne un petit exemple très rapide, une petite anecdote d'une euh, émission que j'ai entendue il y a deux jours. C'était sur France Info, il disait, voilà euh, on interviewait des, des étudiants à propos de la Shoah. Et il y a 15% des étudiants qui ne savent pas que la, ce que c'est, qui quand on leur parle de ce que c'est, ils ne savent pas quand ils ne savent même pas avec qui c'est. Catastrophe, <rire> sensationnelle, négatif. Et puis, il y a un prof qui était euh, qui en ligne, qui est intervenu à ce moment-là sur la radio, et j'ai trouvé ça génial. Il a dit mais Attendez, euh, il y a 15% qui ne savent pas ce que c'est. Ça veut dire qu'il y en a 85% qui savent très bien ce que c'est. Donc, chez des étudiants de 16 ans, c'est formidable. 85% de gamins qui, qui étaient certainement pas nés, qui n'ont pas très peu parlé. Ils savent ce que c'est que le Holocauste juif. C'est positif. Et donc, on montre bien là le, le, le paradoxe des médias qui vont communiquer sur des choses vraiment bizarres. Et en se polarisant sur la minorité. C'est ça que je voulais dire vraiment l'aspect minoritaire dans cette histoire est quand même très très fragile. Très et donc, la majorité, comme on a dit, est souvent silencieuse et il faut qu'on arrive à se faire entendre. Euh, D'autres éléments Oui. Bon, je vois le, le commentaire évidemment par propos de, de Facebook. Là, on est sur Facebook. Bon. Il y a des choses positives dans Facebook. Mais je pense franchement qu'il y a un souci de, du même ordre. C'est-à-dire que, euh, étant donné qu'il n'y a aucune modération sur certains types d'activités, de quoi que ce soit au nom de la liberté, de la démocratie, mais là justement, peut-être que. Il faut un petit peu plus de police. Et on parlait du CSA. Peut-être qu'il faut réguler beaucoup plus ce, ces, ces réseaux sociaux. Je sais que ça agresse le poil de beaucoup, mais je, pense que je vois les limites de ce que ça peut donner. Euh, <coughs> J'ai vu une publication il n'y a pas longtemps, je crois c'est Foyroudge de paris qui a publié le, la, la, la, la remarque de Umberto Eco il y a 4 ans, <coughs> qui a dit, euh, ah ben bah, les réseaux sociaux, c'est formidable. Les gens qui avant disaient des, des conneries dans les bistrots et que, bon, vous étiez en payant l'apéro, et bien maintenant, ils peuvent raconter tout ce qu'ils veulent sur, sur les réseaux sociaux. Alors, la différence, c'est que, un, on les écoute, deux, on les écoute. Umberto Eco, 2015. Alors, évidemment, encore une fois, faire taire les gens, ce n'est pas acceptable, mais je pense qu'il faut arriver à une régulation de, de, de parole, parce qu'effectivement, il faut, faut communiquer sur des éléments qui ne sont pas juste la pensée unique, euh, de quelques-uns et certainement pas non plus euh, la pensée euh, d'exclusion ou de, de haine peut-être pas, mais d'agressivité forte euh, qui, on le sait très bien, ne mène à rien si ce n'est un certain intérêt personnel. Je ne vais pas aller plus loin là-dessus parce que le système me risque le poil. Mais il y a vraiment des choses, quelquefois, où on voit dans les dans interventions de certains, les interventions agressives, en zone politique, on voit très bien que ce pas du tout euh, parce qu'il y a un problème pour, pour faire avancer les choses. Mais nous, notre propos, c'est effectivement de communiquer de façon positive sur euh, qu'est-ce qui, qu qui est fait aujourd'hui, qu'est-ce qui, qu qui est fait dans notre démocratie, euh, qu'est-ce qui est, ne va pas aujourd'hui, qui remet en cause les fondements de cette démocratie, pas, pas la, la partie euh, comment, opérationnelle, il y a plein de choses qu'on peut éventuellement réformer, mais la démocratie à la base, c'est le respect de l'autre, et surtout, c'est le respect de la majorité. Et c'est là qu'effectivement, pour en venir au sujet des médias, la majorité n'est pas souvent couverte par les médias. C'est un vrai problème. Concrètement, euh, encore une fois, là, nous, on va essayer d'occuper de, de, un peu plus de place médiatique et de le faire avec euh, une certaine sérénité, sans agression aucune, mais très fermement quand même, parce que, comme le dit Fabien, le. le le mouvement des Gilets jaunes, même s'il s'essouffle aujourd'hui, il s'essouffle aujourd enfin, et il se radicalise, et il est encore très présent. Je vais redire une dernière fois aussi qu'il que y a eu quelque chose à la base de ce mouvement des Gilets jaunes qui a, qui a un sens. Et aussi, je vais redire que même si euh, je ne suis pas archi pro-gouvernement, mais je crois qu'ils ont quand même relativement bien réagi, donc il n'y a aucune raison de continuer, effectivement. Malheureusement, pour les raisons qu'on vient d'évoquer, quand on focalise sur une petite minorité ou sur le sensationnel, ce mouvement, il y a des chances malheureusement de les perdurer par petits groupes et d'être de plus en plus dangereux. donc je pense qu'il faut qu'on continue à, à appuyer en tout cas les gens qui font en sorte que ça va s'arrêter ou que ça va prendre une autre forme parce que ça c'est vraiment essentiel. Voilà. Je quelques éléments de. Ah oui, je veux... le mieux c'est de les ignorer qu'on en parle en bien et en mal. C'est pas, pas idiot. Euh, mais les ignorants n'est peut-être pas très actifs. Et je pense que si on les ignore nous, ça va peut-être pas être suffisant. Il euh, faudrait peut-être faire en sorte que les autres les ignorent. Oui, c'est ça qu'il faudrait faire. Oui, les médias commencent à reconnaître que les persistants chez Gilets jaunes sont des radicaux. Oui, c'est vrai. donc Ça peut marcher dans les deux sens au niveau des médias. Donc aujourd'hui, c'est un peu mieux quand même, c'est vrai. Euh, nous avons un problème de fond, il faut comprendre l'économie et le droit, il faut être pédagogue, absolument, c'est exactement ça. Euh, l'économie, c'est pareil, c'est des. C ah mon dieu, l'économie, c'est incompréhensible, c'est pas très pas... difficile. Pas... Pas... Une prochaine intervention, je parlerai de l'argent de l'État. Euh, c'est pas dramatiquement incompréhensible, <rire> surtout que euh, comment elle est menée par des gens comme vous et moi, et puis euh, il y a besoin forcément d'être quelqu'un qui de, de, de Polytechnique pour comprendre que quand on euh, dépense de l'argent, il faut qu'on en euh, ailleurs. Ceci dit, il y a des exceptions à ça, mais bon, peu importe. Mais je veux dire, le, le, les bases de, des impôts, notamment, on euh, ça me paraît essentiel que les gens s'en rappellent et que on leur rappelle. Et le droit aussi, et le droit, c'est vrai que c'est très important, j'aime beaucoup cette remarque, l'économie et droit, parce que le droit c'est la base même de la liberté. C'est là aussi quelquefois où je ne comprends plus. Parlons de la police. Les policiers sont là pour maintenir le droit. C'est très intéressant de voir la genèse de la police et de l'État. Il y a très longtemps chez les Assyriens, en fait, ils se sont que qu'on avait des lois, qu'il y avait forcément un consensus sur les lois parce qu'on les votait ensemble, et qu'après, il y en avait deux ou trois ben, qui n'avaient pas compris ou qui ne faisaient pas bien. Donc, il fallait quand même il y avait des, gendarmes, qu des gendarmes, et qui, euh, effectivement, assuraient que ben, c'est bien respecté parce qu'on est tous d'accord que ça doit être bien respecté. Donc, les gendarmes, ils <coughs> sont là pour faire respecter quelque chose que nous, on a voté, ça s'appelle ben des lois, que, que, sur lesquelles on est d'accord, et que dont on pense que c'est la meilleure façon de maintenir la liberté, l'égalité et la fraternité, euh, voilà. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça s'est un peu calmé aussi, ça, mais je veux dire, le, le fait de taper sur les, sur les policiers ou les forces de l'ordre, euh, je pense que c'est un sport qui est en train de se réduire un peu. Là aussi, les médias ont fait quelques efforts récemment. Mais quand même, quand même, le fait de filmer systématiquement des, des affrontements les plus. Les plus terrible aux, aux pires endroits, c'est aussi un, un, un élément, comme je disais tout à l'heure, de pouvoir euh, favoriser le sensationnel négatif qui a sens. Bon, donc tout ça pour dire cette remarque. Oui, effectivement, euh, il nous faut absolument le pédagogie. Oui, euh, oui bah, ce que je viens de dire, le, le, les droits s'accompagnent de devoirs et c'est le fondement de la Constitution. On est tout à fait d'accord. <rire> c'est exactement ça. C'est très simple. Et plus on en parle, mieux ça vaudra. Je dirais, comme la dernière fois, je, je, je cherchais des, des pistes pour pouvoir faire des événementiels ou je ne sais pas quoi encore, mais je pense que sur ce sujet-là, il faut qu'on soit créatif, comment faire comprendre euh, l'intérêt, le bien fondé, euh, d'avoir une constitution, d'avoir des lois et d'avoir des gens pour les défendre, parce que c'est le simple bon sens. C'est vrai qu'on l'a un peu oublié. Oui, alors je vois aussi, euh, ils vont commencer sur une pénurie possible de, de carburant et que tout le monde panique. Et quand il y a une pénurie possible de carburant, tout le monde panique pour avoir de la pénurie. Euh, ça, ça m'évoque ce que j'ai entendu il n'y a pas longtemps aussi. C'est quelque chose qui a été publié sur la page d'une euh, émission de radio euh, où effectivement, il y a un gars qui s'émerveille il avait raison, pour dire, euh, attendez, vous... Euh, euh, euh, Bloquer des petites entreprises, des personnes qui vont vous bloquer ou démolir leur boutique, euh, ou, ou en quelque fait, sorte vous propager euh, le, la détresse euh, ce vous, contre laquelle vous voulez lutter. C'est une absurdité de première grandeur. Et effectivement, euh, après, il y a une espèce de réaction euh, qui peut être à l'opposé du, du, du sujet qu'on veut, qu veut faire avancer. Et ça, c'est vrai que c'est un, un gros problème. Je pense d'ailleurs que le mouvement a échappé à ces fréquipements. Ces... Au départ, c'était que quelqu'un qui voulait mettre un gilet jaune et un paris pour les C'est complètement parti en live. Et c'est vrai que il euh, y a un syndrome aussi de, de crainte. Je vais en parler de ça, d'ailleurs. Euh, la, euh, la peur, la peur de parler, ça c'est l'antidémocratie. Et je crois qu'aujourd'hui, on en arrive à Quelques situations genre, où les gens ont peur de, de dire leur opinion devant les journalistes. Alors, ça, alors là, je pense que c'est une question aussi de volume et de, de masse. Je pense que nous, en tout cas, on doit montrer l'exemple, sans être agressif, mais être ferme sur la position. Parce que notre position, notre conviction, ça c'est en général, hein, c'est à nous. Euh, on ne peut pas vous l'enlever. Voilà, on peut modifier son attitude, etc. Mais nos convictions, c'est notre position en sorte que les gens qui, font, enfin, qui essaient de faire en sorte qu'on renie nos convictions, il faut pas qu'ils y C'est la base même de l'opinion démocratique, c'est qu'on a chacun son opinion, et c'est la sienne, et on la respecte, on ne l'impose pas aux autres. Maintenant, on va débattre, pour des aspects, bien sûr, opérationnels, c'est bien normal. Et voilà, et donc tout ça, effectivement, est relativement un peu véhiculé dans les médias aujourd'hui, malheureusement. Mais, donc, ça commence un petit peu, quand même, effectivement, à s'orienter vers euh, une reconnaissance du fait que ce qui reste aujourd'hui, c'est un petit peu n'importe quoi, pour ne euh, pas dire plus, mais quand même, je pense qu'il faut quand même rester définitif et effectivement être pédagogique. Oui, bah, voilà, tiens, c'est intéressant. Ça. Je suis choqué par la main des jaunes sur l'émission du président. Bah, moi aussi Macron démission, ok. Macron démission, il se passe quoi ouais, On va faire des élections et faire des partis. Ça va revenir maintenant à la même chose. Et Macron lui-même, encore une fois, je pas forcément des actions chez Macron, mais quand même, il dit il y a des, il y a des élections, j'ai été élu démocratiquement, on peut toujours discuter. Toujours. Oui, mais oui, il y a le Marine Le Pen, d'accord. Oui, mais ben, il était là. Donc, euh, Je veux dire, ça on commence à mettre en cause l'élection, on met en cause de la démocratie ça, Il y a d'autres élections qui viennent. Et. Euh, comment on doit les respecter. Et effectivement, euh, ça je veux dire aussi, ça, ça, ça je trouve que les médias ont aussi une certaine responsabilité. Ces slogans-là sont des slogans qui percutent, euh, qui, euh, comment dire, qui attirent l'agressivité. La, la, Et c'est très facile euh, d'accuser toujours une personne, c'est une tendance malheureusement, malheureusement de l'esprit humain Lorsqu'on ne maîtrise pas sa propre situation, c'est de, de trouver un responsable. Et en général, on est beaucoup plus à l'aise quand c'est un responsable. Je sais pas soi. Ça me rappelle des choses. Euh, le fait de désigner une personne, ou un groupe de personnes, comme un responsable unique, ça ne rappelle pas de bons souvenirs. Et je crois qu'effectivement, c'est inadmissible. Maintenant, euh, bon, ils ont le droit de dire Macron d'émission, mais c'est vrai que s'ils le font, c'est essentiellement pour défouler un grand coup et puis pour... Euh, que, Essayer justement d'attirer chez d'autres personnes ces, ces éléments négatifs. Je voulais aussi dire d'ailleurs que, à connaissance, tout ce que j'ai pu voir en analysant un petit peu ce qui s'est passé ces derniers temps, Macron lui-même le dit il y a une situation qui s'est concrétisée aujourd'hui, euh, qui ne date pas d'hier. qui a été depuis un an. Je veux dire, quoi. Alors je sais que c'est l'excuse habituelle de dire Ah non mais je suis élu depuis pas longtemps donc je peux rien faire, c'est passé c'est qu qui maintenant. Il dit il s'est passé quelque chose et je vais faire quelque chose. Maintenant, le lui mettre sur le dos, c'est quand même incroyable quand même, lui mettre sur le dos le niveau technique ou, euh, ou les situations des entreprises, la situation de l'économie, la situation de laisser pour compte, lui mettre tout sur le dos, c'est facile. D'autant plus facile que soi-même on se prend pas en main. Et là, on en revient à ça. Alors, je voulais d'ailleurs finir là-dessus. Euh, dans le mode de communication sur euh, des événements positifs, euh, je pense qu'il serait utile de montrer euh, des, des succès. J'en ai quelques-uns en tête, d'ailleurs, de, de, de gens qui ont réussi grâce à la France, grâce à l'État français, euh, grâce à des aides, mais grâce aussi à une, une certaine attitude personnelle, euh, en gros de se bouger, quoi, mais pas seulement d'être conscient du fait qu'on peut faire quelque chose de bien, de, de bon, de bon, et pour les autres. Et ça, c'est pas politique, ça, c'est juste un esprit d'entreprise, on, on a un esprit, un certain optimiste personnel. Et c'est sûr que quand on se replie dans sa coquille, qu'on se dit « moi, je suis foutu, je suis, je, suis, je suis pas bien », etc., ben, c'est sûr qu'on va pas loin. Et puis moi, j'ose le dire, ah, si, si, y en a rien qui n'ont pas cette possibilité, parce qu'ils sont pas... Formés, ils n'ont pas, pas suffisamment oui, intelligent, je vais le dire, ouais, euh, pour, pour, pour faire quelque chose de construit bah, qui n'empêche pas les autres de le faire, en contraire, ils les aident Parce que justement, si eux n'ont pas les moyens de faire les choses, et on n'est pas tous égaux, c'est évident. Dans, dans, dans, le, dans le courage, il y en a c'est des situations de courage ou pas de courage, c'est une situation d'intelligence ou pas l'intelligence, je veux dire, on n'est pas tous égaux. Et donc, euh, une fois, il faut vraiment avoir l'humilité d'admettre que bah, je ne suis pas aussi intelligent qu'un tel, et que moi, je lui fais confiance. Et c'est pour ça qu'à mon avis, il faut réhabiliter le sujet des représentants locaux. Pourquoi il y a des maires, des conseillers généraux, des députés Parce qu'on est censé, je en sais fait, que ça ne marche pas très bien, justement, on pourra peut-être en fait y réfléchir, on est censé élire des gens qu'on connaît et qui sont, à vrai plus dynamiques, plus intelligents, plus, plus dédiés que nous sur les, sur les sujets qu'on veut euh, qu'ils traitent. C'est le principe des grands électeurs aux États-Unis. C'est comme ça. Mais euh, voilà, donc euh, on euh, ne euh, peut pas se considérer totalement égal. Ça, c'est faux. Euh, on a tous des, des situations différentes. On est égaux en vote, d'accord Mais en capacité personnelle, on n'est pas égaux. Et donc, c'est là que ça devient très dangereux. Parce qu'effectivement, ce qu'on disait à propos de l'ouverture égaux, donner la parole à des gens qui sont finalement en situation de détresse. Et pourquoi ils sont en situation de détresse parce ben, il y a eu des circonstances d'accord, il y a aussi leur propre attitude. Je suis désolé, c'est un mélange des deux. Et donc, effectivement, euh, je préférerais qu'on donne la parole à des gens qui, justement, ont réagi dans des mêmes situations de détresse, mais pour réagir bien. Et également, on réagir bien avec une aide positive des structures de la démocratie, de l'État français, qui n'a rien à voir avec Macron. Non plus. Il y a plein de choses qui ont été mises en place pour avec Macron. Et donc euh, ça, ça aide effectivement aujourd'hui beaucoup de gens, à condition quand même qu'il y ait une attitude personnelle euh, constructive, évidemment, parce que si on est dans l'assistance systématique, on ne va pas être Bien, donc euh, je vous remercie des commentaires. Euh, je vais rester euh, connecté. Euh, que je... Ah oui. Je regarde quand même un petit peu. On commence à regretter la démocratie lorsqu'elle est perdue, oui, tout à fait. Et, et on ne s'aperçoit pas toujours de la condition. Euh, pas facile de passer les barrages tous les jours. Oui, alors, moi ce que je fais, c'est que je reste neutre. Je ne dis rien. Parce que ce pas de le truc non plus. Comme les gars, ils sont malhonnêtes, je ne dis rien. Maintenant, évidemment, des fois, là, ils nous obligent à faire des choses, mais là, je pense que ça, il faut, il faut résister le plus possible, et, passivement, et pacifiquement. Mais je sais que ce n'est pas facile. Et en fait, l'idéal, c'est que ça, ça ne se produise pas. Et que s'il y a des atteintes à l'air public, il faudrait qu'elles soient sanctionnées, ça, on l'a toujours dit. Mais bon, aujourd'hui, encore une fois, moi, j'essaie d'être neutre, en tout cas, de ne pas faire ce qu'ils disent de faire. Je ne vais pas, je ne vais pas giler, je suis désolé. Mais je ne dis rien de spécial présent ça pas trop marcher. Et oui, alors ici, 100% d'accord, j'ai en tête fait un chef d'entreprise qui réussit grâce à notre système d'aide et sans réseau et sans diplôme. Ben voilà. <rire> Donc effectivement, il y a plein d'exemples de ça. Et ça, c'est pas médiatisé. Parce que c'est normal. Ben bah, non, c'est pas. Un... Oui, c'est peut-être normal d'une certaine façon, mais ça, ça, ça fait partie de la, la règle des 80%, 20%. Il y a 80% de gens qui arrivent à s'en sortir avec des aides et avec du de de de courage. Et puis, ben, il y a pour qui n'y a pas. Peut-être, quelquefois, pour des raisons tout à fait acceptables. Mais pourquoi focaliser sur, systématiquement, euh, ce qui ne va pas quand ça représente une petite partie du total Correspond à ce que j'ai dit tout à l'heure sur euh, les étudiants. Bien, et oui, merci beaucoup. Et donc, on va arrêter là. Je vais rester euh, connecté, quand même, en tant que modérateur pendant une heure, pour répondre à vos commentaires. Éventuellement, je reprendrai la, la ligne si jamais on voit qu'il y a vraiment un besoin.